Oh, okay. dear. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde, bonjour. bienvenue à vous, à tout le monde, à notre culte du dimanche. Bienvenue à vous également qui êtes connectés, que le Seigneur en soit infiniment béni. Vous êtes à la Nouvelle-Jérusalem à Londen, Église de Dieu en Belgique, est New Jerusalem, Londen, Kerm van Gade in belgue et je suis le pasteur Patrick Gaeka. Est-ce qu'on peut ensemble se mettre debout et nous allons lire le psaume 124 qui va nous introduire ce matin dans notre culte. Le psaume 124, la Bible le dit, psaume 124, « Chant de montée de David, sans le Seigneur qui était pour nous, qu'Israël le dise, sans le Seigneur qui était pour nous, quand les hommes s'édressèrent contre nous, alors ils nous auraient engloutis tout vivant. Quand ils se mirent en colère contre nous, alors les eaux nous auraient emportés, un torrent nous aurait submergés. » alors auraient passé sur nous les flots impétués. Béni soit le Seigneur, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dons. Nous nous sommes échappés comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui fait le ciel et la terre. Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur Alléluia Amen. Alléluia Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant Ce matin, c'est un matin glorieux que tu nous donnes au oh Père Pour être dans ta maison, dans ta présence au oh Père Seigneur, nous avons mis ce temps à part pour répondre à l'invitation céleste à l'invitation du Roi des Rois Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Puissant et Glorieux le Dieu qui nous veut du bien au-delà de toute mesure. Le Dieu qui, malgré sa transcendance, est devenu immanent, Oh Dieu. Il est entré dans l'histoire de nos vies. Il a créé l'histoire de nos vies. Il a renouvelé l'histoire de nos vies. Et il nous a donné un nom merveilleux. Un nom qui est pour nous source de salut, source de victoire, source de bien-être et source de filiation. Père, ce matin, nous t'élévons. Père, ce matin, nous élevons le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur, notre Sauveur, ton Fils, le seul et l'unique Fils engendré du Père, de la même essence, de la même nature que le Père, le Roi des nations et des peuples sans fin et sans nombre. Lui qui nous a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et la vie. Nul n'est comparable à lui. Dans le lieu très haut, il est Dieu. Sur la terre, il est Dieu. Sous la terre, il est Dieu. » Toutes toute langue confesse et tous nos confesse qu'il est le Seigneur de Seigneur, qu'il est le roi des rois qu'il est le Dieu puissant porte élevée vos élevée élevez les portails éternels que le roi des gloires fasse son entrée Portez et levez vos lenteaux, élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée, qu'il entre dans ce culte, qu'il entre dans le cœur, oh Dieu, qu'il entre dans des vies et qu'il transforme toutes choses. Pour la seule et merveilleuse gloire de son nom. Pour la seule et merveilleuse gloire de son nom. Bien-aimés du Seigneur, est-ce qu'on peut crier ensemble? 15 fois en Jésus est Seigneur. On peut crier ensemble.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 Jésus est Seigneur Alléluia Alléluia Oh, merci Seigneur de gloire Oh, merci Jésus Merci Jésus Merci, Jésus. merci, Seigneur, de merci Seigneur de gloire Merci Dieu Tout-Puissant Nous allons louer notre Dieu encore ce matin ensemble. Nous allons célébrer son nom, lui qui mérite d'être loué, lui qui mérite d'être célébré. J'ai choisi ce matin pour commencer le culte un cantique, de Dena Moana hein, qui nous dit que l'œuvre que nous faisons, et même cette œuvre, cette église, c'est le Seigneur qui est la source de cette œuvre. Et j'aimerais euh, que nous puissions la chanter ensemble. Ceux qui la connaissent, en tout cas, n'hésitez pas à m'accompagner. Mais la prière est que nous prions enfin que maintenant, que le Seigneur souffle dans notre église, dans l'église, dans le corps du Christ, dans nos maisons, dans nos familles, sur nos enfants et qu'il fasse connaître ce nom, celui de Jésus-Christ, ce nom par qui nous sommes sauvés, ce nom qui nous guérit, ce nom qui nous donne la vie éternelle. Amen. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et c'est qui était mort. Reprends-vie, Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, Jésus, qui l'emmènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Amen. Jésus. Maintenant, Seigneur, souffle sur ton église. Envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ.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 Maintenant, maintenant Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles, maintenant, maintenant Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable, je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne déhèle Que ta présence en moi devienne papa Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence Que ta présence en moi devienne déhèle Que ta présence en moi devienne papa Je veux une autre dimension de toi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 C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma touche. Quelqu'un dit, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison de toucher. Pour quand c'est ta saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison. parfaite dans nos vies. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens encore remplir nos bouches, afin que nous puissions adorer notre Dieu comme il se doit. Viens encore remplir nos cœurs afin que nous puissions adorer le Père comme il le désir. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Remplis nos vies, remplis nos cœurs, remplis nos Remplis notre être tout entier, Envahis-nous de ta présence Envahis-nous de ton amour et Afin que nous puissions donner Cet amour au Père encore ce matin Tu es celui qui mérite la louange Tu es celui qui mérite la joie Sois loué, sois délivré ce de ta présence Seigneur, Lorsque tu es venu sur la terre, oh Jésus, tu es le Dieu qui n'a point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Tu es encore celui qui opère et qui agit, Seigneur. Tu es le Dieu tu es le Dieu vivant, nous, celui qui dit une chose et cette chose s'accomplit. Celui qui appelle à l'existence les des choses des qui n'existent pas. Seigneur mon Dieu, pourquoi dis un pour nos vies aujourd'hui. Dis amour pour, pour, pour nos vies ce matin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Sans toi, ô Seigneur, nous sommes perdus. Sans toi, ô Seigneur, nous ne sommes rien. Nous n'avons de valeur qu'à travers le de ton fils Jésus-Christ, qui nous justifie devant ta face, qui nous sanctifie devant ta face, oh Père. Agré notre présence dans ton salut encore ce matin. Agré notre louange, Seigneur mon Dieu, ce matin. Agré au Seigneur Jésus, la célébration, Seigneur mon Dieu, que nous te rendons. Parce que tu es le seul qui mérite d'être célébré. Tu es le seul qui mérite d'être loué. Tu es le seul qui mérite d'être glorifié, oh Seigneur. Assis dans les lieux très hauts, assis dans les lieux très hauts, assis dans les lieux très hauts. Nul ne peut se mesurer à ta grandeur. Nul ne peut se mesurer à ta puissance. Créateur de toutes choses, Jésus. Créateur du ciel et de la terre, Jésus. Nous te levons encore ce matin. Nous te Oh Seigneur, parce que tu es le seul qui mérite la glorification, sois exalté à jamais, sois exalté à jamais, que ton règne, Seigneur Dieu, pour les siècles, pour les siècles, parce que tu es le Dieu éternel. le commencement est la foi de toutes choses, le véritable c'est toi Dignes-tu notre roi Dignes-tu notre roi Celui devant qui nous avons choisi de fléchir nos genoux ce matin Celui devant qui nous avons choisi de fléchir nos âmes ce matin Afin que toi tu puisses être élevé Afin que toi tu puisses être transformé Afin que toi tu puisses être, toi, tu puisses être dans ta gloire toi dans ta gloire, Seigneur ce matin élève toi dans ta gloire, oh Jésus dans ta gloire, oh mon Dieu. Gloire sans Dieu à toi, le roi de roi. Gloire, sans Dieu à toi, le tout puissant. Jésus, nous te promenons. Nous te. Prôons, nous te prôons, Et si merveilleux, sa beauté s'emparer oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux. Seigneur, encore ce matin, comment il est merveilleux, comment il est merveilleux pour toi, comment il t'a réveillé ce matin, c'est une merveille. C'est un miracle, mon frère, ma soeur. En prenons pas vu le jour ce matin. Le Seigneur t'a gardé durant toute cette semaine. Le Seigneur, Jésus, nous te glorifions parce que tu es celui qui est merveilleux. Oh Seigneur, tu fais des merveilles. Oh oui, Seigneur, tu fais des merveilles. Tu fais des merveilles, fais des merveilles dans nos vies, Seigneur, mon oh. Dieu. Tout mon être entier est es une merveille, Seigneur mon Dieu. Mes enfants sont une merveille, oh Jésus. Ma famille est une merveille, oh Jésus. Mon église est une merveille, Seigneur. Mes amis sont une merveille, Seigneur. Tout ce que tu me donnes, Seigneur mon Dieu de moi est une merveille. C'est pourquoi je t'élève, c'est pourquoi je t'élève, c'est pourquoi je t'élève. Ce matin je te rends la gloire, ce matin je te rends gloire. Seigneur mon Dieu. Tu prends plaisir, Seigneur mon Dieu, moi, ce que nous te louons. Reçois encore de louange, Seigneur mon Dieu. Merci pour la guérison, Seigneur mon Dieu, que tu as opéré dans la vie de mon frère, de ma soeur. Merci pour la paix que tu restaures, oh Jésus. Merci pour la joie que tu redonnes dans les cœurs Seigneur. Merci mon Père est -ce que tu guéris, Seigneur mon Dieu, moi, papa. Les maladies incurables, oh Jésus. Tu guéris les maladies incurables, oh Jésus. Tu guéris les maladies. Tu es celui qui accomplit des grandes choses. Oui, des grandes choses, Seigneur mon Dieu. Tu fais, Seigneur mon Dieu, on va pas de chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu es celui qui ouvre les portes, Seigneur mon Dieu, là où toutes les portes sont levées. Tu brises les feu mon Seigneur. Tu brises les chaînes, mon Jésus. Comment est-ce que nous ne pouvons pas te louer ce matin? Comment est-ce que nous ne pouvons pas dire autrement, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux mon Dieu, toutes tes grâces Seigneur, tout ce que nous avons n'est que grâce, n'est que la démonstration de ton amour, n'est que la démonstration, que que la manifestation de ton amour infini, de ton amour inconditionnel, créature au oh, Seigneur. Merci de nous avoir choisi Jésus. Merveilleux es-tu ce matin, Jésus? Merveilleux es-tu ce matin? Oh gloire à toi, le roi des roi. Gloire à toi, le Gloire à toi, le Saint-Esprit. No! Oh. Je Oh Ce matin nous t'élèvons encore, ce matin nous t'élèvons encore. Ce matin nous t'élèvons, ce matin nous t'élèvons, ce matin nous t'exaltons, nous, nous, nous déclarons ta seigneurie, nous déclarons ton règne. Ton règne est présent, ton règne est glorieux, ton règne est puissant. Ton règne ouvre les portes fermées, ton règne rend l'impossible possible. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu bon. Tu le Dieu puissant. Oh, oh, Aurais-vous Ta-da! Tu ton prophète Ézéchiel devant la vallée des ossements Tu lui as montré ton peuple qui était sans eau, ton peuple qui n'avait pas de chair, une armée de cadavres, une armée de moribonds. Ézéchiel t'a demandé, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre Tu sais toute chose. Tu as dit à Ézéchiel, souffle sur les ossements desséchés. Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés et les uns et les autres se sont mis ensemble et individuellement se sont devenus des hommes. Mais des hommes qui n'avaient pas de chair. Tu as dit à Ézéchiel de parler. Et Ézéchiel a commencé à parler et la chair a commencé à recouvrir chaque os, chaque individu. Mais ils n'étaient pas encore en vie et en mouvement. Ézéchiel t'a posé la question. « Comment ces eaux revivront-ils » Tu as dit à Ézéchiel, « Appelle l'esprit de quatre vents, dis-lui de souffler. » Seigneur de gloire, ce matin, je me tiens là, ô oh Dieu, sur cette chaîne et a été investi de ta mission de parler aux ossements desséchés afin que ces ossements-là soient regroupés, prennent chair et que l'esprit de quatre vents puisse souffler. J'appelle un vent de restauration. J'appelle un vent de résurrection. Ce que l'ennemi a détruit, ce que l'ennemi a volé, j'appelle un vent de restitution. J'appelle un vent de réparation. J'appelle un vent de vie. Seigneur, que ta vie, Zoé, puisse souffler dans les vies, au sein de ton église, au sein de ton peuple, au sein de ton troupeau, de ton pâturage, que ta vie puisse souffler, que ta vie puisse souffler. Précieux Saint-Esprit, au moment de l'annonce de ta parole, comme tu me l'as promis, Seigneur, accomplis tes œuvres, tes œuvres redoutables et grandioses. Tes œuvres des miracles qui élèvent le Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Que toute hauteur et toute langue qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit abattue sous terre au nom de Jésus. J'élève la croix de Golgotha en signe de victoire. Devant Satan, devant l'esprit de Jézabel, devant les dominations, devant les principautés, Devant les autorités, devant les puissances des ténèbres, je lève le nom précieux de Jésus. Et je déclare ce matin la victoire de Jésus. Je déclare la victoire de Jésus. Je déclare que Jésus est Seigneur dans son Église. Jésus est Seigneur dans nos vies. Jésus est Seigneur dans nos maisons. Jésus est Seigneur dans nos foyers. Jésus est Seigneur dans nos entreprises. Jésus est Seigneur dans nos ministères. Jésus est Seigneur dans ce monde. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Que toute hauteur soit abaissée au nom précieux de Jésus. Que les cœurs soient libérés. Que les cœurs soient rendus disposés, disponibles. à l'écoute de ta parole, ô Dieu. Seigneur, tu as dit, il leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Il leur envoya sa parole... Et sa parole le guérit. Père, tu as envoyé la parole qui est générale. Et au-delà de la parole générale, tu as envoyé la parole spécifique. C'est pour ça qu'on a dit il leur envoya la parole et il leur envoya sa parole. Seigneur de gloire, cette parole qui est certes générale, mais que chacun puisse y trouver la, le remède pour sa vie. Chacun puisse trouver une parole spécifique. Une parole dont il avait besoin pour ce matin, qui peut changer le cours de son existence, qui peut changer sa vie, qui peut changer à destinée car nous ne prêchons pas la sagesse des hommes mais nous prêchons l'évangile éternel qui a la puissance de restauration qui a la puissance de réparation qui a la puissance de victoire nous ne prêchons pas l'homme nous ne prêchons pas nous-mêmes nous prêchons jésus nous prêchons jésus c'est lui qui est ressuscité de tombeau qui a vaincu la mort qui a vaincu Satan, qui a vaincu les dominations, qui a vaincu les autorités, qui a vaincu la sorcellerie, c'est Jésus que nous prêchons, c'est Jésus que nous élevons. Seigneur, de gloire au oh Dieu, que les tombeaux s'ouvrent, que les morts ressuscitent, que les tombeaux s'ouvrent, que les morts ressuscitent. Là où il y avait perte d'espérance et d'espoir, qu'aujourd'hui, ces tombeaux de désespoir soient brisés. Au nom de Jésus, ce tombeau de désespoir soit brisé au nom de Jésus et que la vie avec espérance soit élevée. La vie avec espérance resplendisse, que la lumière du Très-Haut, la lumière de la création puisse se créer un jour meilleur, puisse se créer un jour de gloire, un jour de bonheur, je prends autorité. Contre l'esprit de dépression, je le brise et chasse dans le les lieux au nom de Jésus. Je chasse dans le lien, Zahida, l'esprit de dépression, au nom de Jésus. Et je déclare ce matin la Seigneurie de Jésus. La Seigneurie de Jésus. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Merci de libérer ta parole maintenant au travers de nous. Au nom merveilleux de Jésus. Nous avons ainsi prié.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 Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convaincras point la maison de ton prochain, tu ne convaincras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son vœu, ni son âme, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen, Amen, Amen. Amen. Voilà, c'est une joie de se retrouver ensemble encore, encore ce matin. C'est une joie immense que le Seigneur en soit infiniment, infiniment béni. Nous saluons le retour d'un certain nombre de personnes au milieu de nous. Nous saluons leur retour. Nous saluons le retour de toutes ces personnes au milieu de nous. Le milieu de nous, j'aimerais un peu... Que quelqu'un m'aide pour assurer ici un peu. J'ai besoin d'un petit fond musical. Alléluia. Alléluia. Nous saluons le retour de, de certaines personnes au milieu de nous. Alléluia. Elles étaient parties. Voilà, elles sont de retour. Nous sommes heureux de les avoir au milieu de nous. Amen. Amen, c'est une joie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler depuis deux dimanches concernant le royaume de Dieu, concernant le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, un thème merveilleux. Et pour aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée, nous allons reprendre le texte que nous avons lu le dimanche passé, dans 1 Timothée chapitre 1, verset 17. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Merci beaucoup, frère Hugues. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. La Bible dit Au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen. Dans d'autres versions, il est dit ceci Au roi de tous les siècles, immortel, indescriptible, invisible, seul Dieu honneur et gloire à tout jamais, au roi de tous les temps, au roi de tous les haillons Le terme temps qui est utilisé ici, c'est le terme grec haillon comme nous l'avons vu, au dieu de tous les âges, au dieu de tous les siècles. Au oh Dieu de tous les cycles, à lui soit la périssabilité ou l'immortalité, l'invisibilité. Il est seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Amen. aujourd'hui, nous allons continuer à voir les composants du royaume, comme nous l'avons dit. Lorsqu'on parle du royaume, il y a quatre composantes derrière l'idée du royaume. Il y a l'existence d'un roi. Il y a l'existence d'un territoire, d'un pays, d'un domaine, d'une terre, d'un endroit où le roi doit régner. Il y a l'existence, troisièmement, également des sujets, des personnes sur lesquelles le roi doit régner. Et quatrième composante, il faut qu'il y ait des lois qui régissent le fonctionnement de ce royaume, la relation entre le roi et les sujets du le royaume et vice-versa. Nous avons commencé à voir la première composante qui est le roi. Nous avons vu que le roi, notre divin roi, il n'a ni commencement ni fin. Notre divin roi, il est éternel et en tant que tel, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième caractéristique que l'apôtre Paul a identifiée Concernant notre roi divin, dans le texte de 1 Timothée 1,17 que nous venons de lire, c'est l'immortalité du roi. L'immortalité du roi. Le titre du jour, c'est « Le roi est immortel ». Le roi est immortel. Le terme grec qui est utilisé ici, pour, qui est traduit en français par « immortel », c'est le terme « aftarto ». Le terme « aftarto -H -H », A-P-H-T-H-A-R-T-O, af « aftarto ». Ce terme signifie « incorruptible »,« impérissable »,« indestructible ». D'autres synonymes pour « immortalité », c'est « l'incorruptibilité »,« l'impérissabilité » et « la destructibilité ». Dès lors, la notion de l'immortalité de Dieu implique ces trois choses l'incorruptibilité, la périssabilité et la Nous allons commencer à voir le premier élément l'incorruptibilité de Dieu. Dieu est immortel parce que Dieu est incorruptible. Le terme incorruptibilité vient de l'opposé de la corruptibilité l'opposé de la corruptibilité derrière le terme incorruptibilité ou corruptibilité il y a le verbe corrompre qui est derrière tout ceci la définition du verbe corrompre selon la Rousse, ça signifie briser dans son ensemble briser dans son ensemble détruire gâter vicier dénaturer, pervertir. Selon Larousse, corrompre, le verbe corrompre signifie briser dans son ensemble, détruire, gâter, vicier, dénaturer, pervertir. Lorsque nous regardons la nature, notre terre qui nous est donnée, dans laquelle nous vivons, la Bible parle de notre terre selon Genèse chapitre 6, versets 11 à 12. Dans Genèse 6, 11 à 12, la Bible dit, Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. La Bible nous montre dans ce livre de Genèse que la terre dans laquelle nous vivons, c'est une terre qui est corrompue. Ça veut dire, c'est une terre qui est brisée dans son ensemble. C'est une terre qui est détruite. C'est une terre qui est gâtée. C'est une terre qui est viciée. C'est une terre qui est dénaturée. C'est une terre qui est pervertue à cause de la violence. Derrière le mot « violence », c'est le mot « péché » qui se cache. La violence n'est qu'une manifestation du mot « péché ». C'est une conséquence du péché. Dès lors, si nous vivons dans une terre qui est corrompue, dans une terre qui est viciée, dans une terre qui est brisée dans son ensemble, dont l'unité n'est qu'une illusion, c'est pour ça même l'Antichrist, lorsqu'il viendra, l'un des de moyens de séduction qu'il utilisera, il va promettre la paix au monde, il va promettre l'unité au monde. L'homme est en train de chercher à unifier le monde, mais malheureusement, notre terre, c'est une terre qui est brisée dans son ensemble, dans son essence même, une terre qui est gâtée, qui est viciée. Dès lors, face à une terre qui est corrompue, la solution que le Seigneur nous a donnée, le Père nous a donnée, c'est de réclamer le royaume. C'est pour ça, dans Matthieu chapitre 6, notre verset principal, Matthieu 6, 9, le Seigneur a dit à ses disciples, lorsque vous priez, demandez que le règne de Dieu vienne sur la terre, parce que la terre est corrompue. La terre est corrompue. Non seulement la terre est corrompue, la Bible nous révèle encore un autre endroit ou une autre entité également qui souffre de la corruption. Si nous prenons Job chapitre 15, versets 14 à 16. Job 15, 14 à 16. Job 15, 14 à 16. La Bible dit ceci Qu'est-ce qu'un homme pour qu'il soit pur Et celui qui est né de la femme pour qu'il soit juste Si Dieu n'a pas confiance en ce sang, si le ciel n'est pas pur à ses yeux, combien moi l'être abominable et corrompu, l'homme qui voit l'injustice comme de l'eau. Voyez-vous Job nous montre également le livre de Job nous fait comprendre que l'homme également est corrompu. Si la terre est corrompue, viciée, gâtée, brisée, dénaturée, pervertie, dès lors, il est normal que les habitants également de cette terre en souffrent également. Les habitants de cette terre sont également corrompus, sont dénaturés, dans leur, sont dénaturés pervertis, gâtés, viciés, brisés dans leur ensemble. C'est comme les ossements desséchés dans la vallée que le Seigneur a montré à Ézéchiel. Donc, si la terre est corrompue, si l'homme est corrompu, comment pouvons-nous faire confiance à une terre et à un homme qui est corrompu C'est pour ça que la Bible même pouvait dire que Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, parce que l'homme vers qui tu veux te confier, c'est un homme qui est corrompu par essence. Aujourd'hui, il peut te faire du bien. Demain, il pourra te faire du mal et vice-versa. C'est un homme dont tu ne peux pas totalement donner ton cœur parce que foncièrement, il est corrompu. Autant lui, il est corrompu, autant, autant aussi toi-même, aussi, tu es corrompu parce que nous vivons dans un environnement qui est corrompu. Et c'est nous également qui avons affecté cet environnement-là. Il y a un effet d'échange. Nous avons corrompu l'environnement, l'environnement corrompu nous corrompt et ainsi de suite. Nous sommes dans un cercle, nous sommes dans un haillon. Comment peux-tu faire confiance à une terre corrompue, à un homme qui est corrompu 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 34 à 30, 33 à 34. 1 Corinthiens 15, 33 à 34. La Bible dit Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Même nos relations sont corrompues. Les relations vraies, sincères et franches, fidèles sans hypocrisie, c'est rare d'en trouver des relations comme telles. Même au sein des familles, entre hommes et femmes, époux et épouse, la relation peut être corrompue. Même entre les enfants, entre eux, la relation peut être dénaturée, pervertie, viciée, détruite. C'est pour ça qu'on parle de divorce. Si on ne parlait pas de divorce, on dirait que tout était bon au sein d'un couple. C'est pour ça qu'on parle de fratricide. Les frères qui tuent son frère, ou le frère qui tue sa soeur. Des meurtres, incestes au sein de famille, destruction au sein de famille, conflits au sein de familles. Lorsqu'il s'agit de partager un héritage, voyez voir comment les héritiers sont très déchirés entre eux, alors qu'au départ il paraissait donner une image d'harmonie, de, de, de communion. C'est parce que même les relations peuvent être corrompues. Normal, parce que l'homme qui est en relation est lui-même corrompu. Comment peux-tu faire confiance à une relation que tu commences aujourd'hui Qu'est-ce qui te garantit que la relation que tu commences aujourd'hui avec X et Y ne va pas, tôt ou tard, être une source de conflit, être une source de, de, de, de, de frustration, de violence, de déchirement, de déception Qu'est-ce qui te garantit cela tu peux commencer une relation amoureuse, le bonhomme ou la jeune fille te promet, non, c'est merveille. Il peut te chanter comme, comme euh, le gars là, comment, comment, comment il s'appelle encore euh, Comme Romeo. Il peut te chanter comme Roméo. Tu es ma Juliette, Alléluia. Tu es le légume de mon jardin. Tu es le soleil de la nuit. Il peut te chanter, te fredonner, te fredonner. Même engager des mariachis qui viennent chanter pour toi. Aujourd'hui, il peut te dire, mais le lendemain, quelques années après, le même homme qui te chantait, c'est le même homme qui va maintenant commencer à fredonner autre chose que le chant d'amour. Qu'est-ce qui te garantit que la relation commencée aujourd'hui finira bien dans quelques années. Parce que la relation également peut être corrompue. Peut être corrompue. Ézéchiel chapitre 28, 16 à 18. Ézéchiel 28, 16 à 18. La Bible dit, « Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chériment protecteur. »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 même ici, on parle, nous l'avons vu dans le séminaire Proscuneo le chérima protecteur ici c'est Lucifer le diable quand il n'était pas encore diable quand il était fils de l'aurore, on l'appelait Lucifer c'est ce qui l'a amené à chuter de sa position et c'est qu'elle vient de nous le dire à cause également de la corruption il a corrompu sa sagesse parce que l'iniquité était trouvée en lui à cause de son commerce même Satan est corrompu. Il est corrompu, il est vicié, il est brisé dans son ensemble, il est perverti, c'est le père du mal et du mensonge. Alors comment peux-tu faire confiance à une entité qui est corrompue, qui est corrompue, qui ne peut qu'amener à la corruption, qui ne peut que t'amener à la destruction, parce qu'au départ, lui-même est corrompu. Comment peux-tu faire confiance à Satan Comment il est corrompu, il est corrompu. Si tu es impliqué dans l'occultisme, aucun occulte n'est en paix. Tu le sais, vous le savez vous-même. Aucun occulte n'est en paix. Il peut te donner la richesse et tout ce qui s'ensuit. Il peut te donner les biens, mais il a déjà fixé la durée de tes jours. Tu le sais, tu sais quand est-ce que tu mourras. On a fixé la durée de tes jours. Tu sais tout ce que tu dois faire comme une chute, comme, comme une gymnastique, pour avoir les biens que tu as, à chaque fois que tu désobéis, c'est le fouet qui, qui, qui, qui est derrière toi. Tu le sais. Que si tu ne sacrifies pas tels tes enfants, tu pourrais devenir fou toi-même ou folle. Tu le sais. Comment peux-tu faire confiance à une entité qui est corrompue? Corrompue. Il ne peut apporter rien de bon. Si la terre est corrompue, l'homme est corrompu, Satan est corrompu, mais qui n'est pas corrompu La Bible nous dit, il n'y a que le roi divin qui n'est pas corrompu. Le roi est incorruptible. Notre Dieu, le divin roi, ne souffre jamais et ne souffrira jamais de la corruption. Il n'est pas brisé dans son ensemble, il est un. Trois personnes, Fils, Père et Saint-Esprit, mais une seule essence, Dieu, uni dans son ensemble. Il n'est pas vicié, il n'est pas perverti. Seul Dieu est incorruptible. L'incorruptibilité du roi est basée, premièrement, sur son caractère, sur sa personne. Ça veut dire qu'il a un caractère stable. Le roi divin a un caractère stable. Il n'est pas changeant. Il a un caractère stable. Vous vous rappelez lorsqu'on a lu Ézéchiel chapitre 1, verset, l'Ézéchiel 1 qu'on a lu la fois passée. Je vais juste relire pour vous le verset 26. Ézéchiel 1, 26, la Bible dit, tout au-dessus de la voûte qui était au-dessus de leur tête, il y avait quelque chose qui avait l'aspect du lapilazouli et qui ressemblait à un trône au-dessus de ce qui ressemblait à un trône, ce qui ressemblait à l'aspect d'un être humain. Ici, Ézéchiel voit le roi, la gloire du roi, la présence du roi. Mais on nous dit que malgré que les chérubins protecteurs, les quatre chérubins qui tenaient les quatre roues, les roues tourbillonnaient, étaient en mouvement, en mouvement, les ayons, les âges, les cycles de la vie, les temps qui tournaient, mais on dit que le trône est resté stable. Le trône est resté inchangeant. Ça veut dire que malgré les temps, malgré les sages, notre Dieu reste stable. Il ne change jamais. Le temps n'affecte pas notre Dieu. Parce que notre Dieu n'est pas dans le temps chronos de l'homme. Il est dans son temps, dans son éternité. Et il contrôle toutes choses. Rien ne peut le changer. Tout qui existe sur cette terre souffre du temps. Nous-mêmes nous souffrons du temps. Je n'ai pas été comme ça. Je commençais par un simple, une simple sémence qui est devenue un œuf, qui est devenu un fœtus et qui est devenu un enfant, un bébé. Lorsque je suis sorti, tu es sorti, tu as suivi les âges également de l'évolution jusqu'à arriver à, à ce jour. Le temps finit toujours par influencer, impacter tout ce qui existe sur cette terre. Mais notre Dieu n'est pas influencé par le temps. Il reste stable, inchangé et inchangeable. C'est pour ça qu'il est dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa personne est incorruptible. Le roi est incorruptible à cause de son caractère, de sa personne. Il ne peut pas être corrompu, il ne peut pas changer, ni dans son essence, ni dans son être intérieur. Dans le livre de Malachi, chapitre 6, Malachie 3 exactement, si j'ai bonne mémoire, Malachi 3, 6. Malachie 3.6, la Bible dit, car moi l'éternel, je n'ai pas changé. Car moi l'éternel, je n'ai pas changé. Dieu dit de lui-même qu'il n'a pas changé. Il est le même, il déclare de lui-même qu'il est le même qui n'a pas changé. Le roi est incorruptible dans son caractère, ni dans son essence, ni également dans sa parole. Notre roi divin est incorruptible, même dans sa parole, il ne peut pas être corrompu. Sa parole ne peut pas être corrompue, sa parole ne peut pas être brisée. Sa parole ne peut pas être décrite, sa parole ne peut pas être pervertie. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 35 il dit Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Il déclare que la parole qu'il dit, la parole, elle est permanente, elle est vraie, elle est certaine. Elle ne passera pas sans avoir accompli, c'est pourquoi elle a été annoncée, sans avoir accompli ses buts. La parole de Dieu ne passera pas parce qu'elle est attachée. La personne qui déclare ça, le roi vivant, est incorruptible dans sa parole. Il ne change pas. C'est pour ça de fois, je suis de fois étonné, quelqu'un qui te dit aujourd'hui, Dieu m'a dit, voilà, de faire ceci de travailler avec toi, d'être ici. Le lendemain, le même Dieu qui lui a dit, il vient, Dieu m'a dit que je dois partir. Oh, en si peu de temps, Dieu n'est pas changeant. Oui, il peut te donner des directives à un moment donné, et après une nouvelle orientation, mais un changement aussi radical et rapide. Dieu n'est pas changeant. Sa parole est stable. Le roi est incorruptible Également dans ses actions, dans les actions qu'il entreprend, il est incorruptible. Esaïe chapitre 43, verset 13. Esaïe 43, 13, la Bible dit Depuis ce jour, c'est moi et personne ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera Lorsque Dieu agit, son action ne peut que aboutir. son action n'échoue jamais. Son action ne peut pas être détruite ni brisée. Elle peut être postposée. Elle peut être bloquée. Mais tout au temps, elle s'accomplira. Lorsque Daniel a eu à cœur d'invoquer le père, parce qu'il s'est rendu compte que l'année de la captivité, les années de la captivité étaient déjà arrivées à leur terme, lorsqu'il a eu à cœur d'invoquer, et lorsque Lacange est venu lui dire Gabriel est venu lui dire, lorsque tu as eu l'accord d'invoquer, le Père, le roi m'a envoyé, mais j'ai été bloqué par le prince de Perse. Michael est venu à mon secours. Dieu ne manque pas de secours. Dieu ne manque pas de solution, parce que il est Dieu. Notre roi ne manque pas de solution. Il est Dieu, il est tout puissant. C'est pour ça, ses actions, il ne peut pas changer dans ses actions. Il a tout ce qu'il faut pour libérer. Il a tout ce qu'il faut pour délivrer. Dès lors, puisqu'il contrôle tout, il peut te promettre l'impossible, d'après l'homme. Mais lorsqu'il te promet l'impossible, d'après l'homme, lui sait que c'est possible parce qu'il maîtrise tout. Ses actions ne peuvent être brisées, ne peuvent être détruites, ne peuvent être corrompues. Il a créé toute chose. Cette parole a créé toute chose. Création ex nihilo à partir de rien. Jean 1. Création ex à partir de la matière, Genèse chapitre 3, il a tout créé et il continue à créer. Il peut créer encore des choses aujourd'hui rien que par le simple fait de sa parole. Ses actions sont incorruptibles. Alors lequel le roi de la terre peut se mesurer à lui Lequel le roi de la terre n'est incorruptible ni dans son essence ni dans sa parole, ni dans ses actions. Lequel de le rois ou le chef d'État de cette terre ne peut montrer de telles caractéristiques Personne. Parce que tous les rois de la terre sont des hommes. Ça veut dire qu'ils sont également corruptibles. Dès lors, si notre Dieu est incorruptible, notre divin roi est incorruptible, cela revient à nous dire, à nous faire comprendre que nous pouvons lui faire confiance nous pouvons lui faire confiance parce qu'il tient ses promesses il tient ses promesses dans le chapitre 11 verset 11 il dit parce qu'elle tente pour dire de confiance c'est lui qui avait fait la promesse Dieu fait la promesse à Abraham que je te donnerai un fils malgré les âges qui passaient malgré le sang de Sarah qui flétrissait Abraham a regardé la nature, il a regardé les éléments physiques. Mais il a dit que ces éléments physiques ne peuvent que souffrir du temps parce qu'ils sont corruptibles. Mais le Dieu qui m'a fait la promesse est incorruptible. Les promesses qu'il m'a faites, elles s'accompliront parce qu'elles sont attachées à lui, le roi incorruptible. Nous pouvons lui faire confiance. Il tient ses promesses. Deuxièmement, nous pouvons lui faire confiance parce qu'il n'est pas l'homme. Il n'est pas un homme. Comme les rois de la terre, comme les hommes qui sont changeants vers il n'est pas un homme. Dans Nombre 23, 19, il est dit, Nombre 23, 19, il est dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pas un être humain pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas Il n'est pas un homme pour mentir. Il ne souffre pas du changement lié au temps, ni aux circonstances. La Bible nous dit, même de lui, qu'il est le maître du temps et des circonstances. Il maîtrise le temps, il maîtrise les circonstances de la vie. Il maîtrise les circonstances de la vie. Deuxièmement, l'incomptibilité de Dieu, non seulement est basée sur son caractère, sa personne, l'incomptibilité de notre divin roi, est basé aussi sur le type de royaume, est basée sur le type de royaume. La corruptibilité du divin roi est basée deuxièmement sur le type du royaume. Le psaume 45, 7 nous dit, « Ton trône, oui, Dieu, est pour toujours à jamais. Son royaume est éternel, son royaume est éternel, son royaume n'a ni commencement ni fin. Son royaume n'est est pas influencé par le temps, n'est pas influencé par les circonstances. Dès lors, si mon royaume est éternel, n'est pas influencé par le temps ni par les circonstances, c'est un royaume qui est stable. Qui est stable. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont tout abandonné pour aller, lorsqu'un tel est arrivé au pouvoir, ils, sont, ils ont tout abandonné, ils sont allés, ils ont joui pendant quelques années du pouvoir, mais un jour ou l'autre, le régime a changé, il y en a qui ont tout perdu. Même s'il y en a d'autres qui ne veulent pas lâcher, ils veulent là comme s'ils sont nés dans le pouvoir, ils ne sont pas nés dans le pouvoir, ils l'ont acquis à un moment donné, ils veulent mourir dans le pouvoir. Et ils veulent même en faire une dynastie. Après eux, leurs fils. Après eux, leurs petits-fils. Après eux, leurs petits-petits-fils. Après eux, leurs petits-petits-fils. Faites-le, mais sachez que vous êtes homme. Vous n'êtes pas éternel. Et le pays sur lequel vous êtes, c'est un pays qui n'est pas éternel. Ça peut changer. Les royaumes se sont succédés, mais de Perse. Babyloniens, Canéa, autres, Romains, Grecs, aujourd'hui on n'en parle pas, succession de royaumes, car aucun royaume, aucun pays n'est éternel, un jour ça peut changer, ça peut changer, les contours actuels du monde ont été définis à un moment donné par la conférence de Berlin. Qui sait un jour on pourra redessiner les cartes du monde. D'ailleurs, dans certains contrées, dans certains mondes, dans certains continents, on redessine, on redessine les cartes des nations, des pays. Aujourd'hui, on parle des cartels, union telle, union telle mais avant ça n'existait pas un seul état regroupant un seule unité, une seule unité, regroupant plusieurs états. Et mais il y même, même une même devise, une même monnaie d'échange. Qui aurait pu penser il y a quelques siècles qu'on allait aboutir à ça? Et qu'est-ce qu'il en sera de demain? Nous ne savons pas. Il y en a qui entrent dans cette unité, il y en a qui en sortent, c'est changeant. Mais le royaume de notre Dieu est éternel. Il ne changera jamais. Dès lors, on peut faire confiance à un royaume comme celui-là. La corruptibilité du divin roi est basé sur le type de royaume. Troisièmement, la continuité de notre divin roi est basée sur le type de suffrage amenant à sa royauté. Le type de suffrage amenant à sa royauté. Tous les rois de la terre, les dirigeants de la terre, à un moment donné, ils ont été choisis par quelqu'un. C'est quelqu'un qui les a mis au pouvoir, qui leur a donné des responsabilités. Même s'ils ont pris au on départ le RIA, mais lorsqu'ils ont fait constituer un peuple, établi des institutions, ils ont mis en place un parlement qui garantit leur pouvoir. Et le parlement aussi, un jour, peut changer, les autres pour le destituer. Parce que quelque part, ils ont été choisis. Mais notre divin roi, il n'a été choisi par personne. Personne ne l'a choisi, personne ne l'a élu, personne ne l'a voté. C'est lui-même plutôt qui choisit. Personne ne l'a choisi, mais c'est lui qui choisit. Il a la prérogative ou les prérogatives de choisir. Premièrement, il choisit son nom. Il a choisi son propre nom. Dans les Aïe 42, verset 8, il nous dit Je suis l'éternel, cela est mon nom je suis l'éternel, cela est mon nom Il nous fait comprendre, je suis l'éternel Je suis incorruptible, immortel A changé. je suis l'éternel Il a changé, il a déclaré ce qu'il est Deuxièmement, il est incorruptible Parce que personne ne l'a choisi C'est lui qui choisit Non seulement il choisit son nom Mais il choisit également son peuple il choisit qui va appeler il choisit, il choisit qui va venir à lui Il choisit qui va sauver Il choisit qui va utiliser En quel moment, en quelle saison En quel lieu C'est lui qui choisit Jean, 6, Jean chapitre 6 verset 7 verset, verset 7 nous le dit Il choisit également ce, ce serviteur Et il en fait ce qu'il veut Il choisit ce serviteur et il en fait ce qu'il veut. Esaïe 41, 9. Éphésiens 4, 11. Il appelait les saints comme apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs. Pour le perfectionnement de ça. Il choisit ses serviteurs. Le en sept. il nous dit ceci. Pour les anges, il dit, il a fait des anges esprits de ses serviteurs en feu flamboyant. Lui-même aussi, il a déterminé les anges. Il a créé les anges et il leur a donné une fonction, il leur a donné des attributions, il leur a donné des limites. Il choisit ses serviteurs. Il a même aussi la prérogative de choisir lui-même sa capitale. Deux chroniques chapitre 6 verset 6 nous dit « Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside, et j'ai choisi David pour qu'il soit à la tête d'Israël mon peuple. » Il a aussi la capacité de choisir son temple, de choisir son sanctuaire. Dans le Psaume 132, verset 13, car l'Éternel a choisi Sion. Il a désiré en faire son habitation. C'est mon lieu de repos à Jama. Au départ, il a choisi un sanctuaire physique, fait de terres, de poutres et autres. Dans l'ancienne la alliance, dans la nouvelle alliance, en plus du temple physique, il a choisi l'homme pour être l'habitation de son esprit. Pour être le temple par lequel il va habiter dans l'homme et opérer sur la terre. Il choisit son temple. Il choisit son temple. Et lorsqu'il choisit en tant que roi en vertu de la création, tout lui doit obéissance et soumission tout lui doit obéissance et soumission Esaïe 45,9 nous dit malheur à qui conteste avec son créateur vase parmi le vase de terre le psaume 100 et nous dit bénissez l'éternel vous ses anges qui êtes puissants en force qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole comme les anges ne discutent pas avec le divin roi lui obéisse simplement, toute créature également ne peut discuter, ne peut contredire le divin roi, il lui doit soumission et obéissance parce qu'il est incorruptible, il est incorruptible. Lequel le roi de la terre est comme lui, lequel le roi de la terre est comme lui, notre Dieu est incorruptible, il est incorruptible. Ça veut dire que lorsqu'il a seule la capacité de choisir, le choix de Dieu, c'est un choix réfléchi. C'est un choix sage. Il ne se trompe jamais dans ses choix, parce qu'il maîtrise toute chose. Lorsqu'il t'a choisi, Dieu ne s'est pas trompé. Il est venu à Moïse, il a appelé Moïse. Moïse lui dit, « Non, non, non, tu t'es trompé. Moi, je ne sais pas parler. J'ai bégé. « Nazanali koukouma » Comme on dit en Lingala, je ne sais pas le terme en néerlandais. Je bégais, je bégais. Lorsque je parle, je veux dire, maman, ça va prendre une minute. Maman, il y en a d'autres, Ça vient de loin, ça vient de loin. Moi, non, non, non, non. Je lui dis, c'est moi qui t'ai choisi. Il vient voir un petit enfant comme Samuel, il appelle. Ne reconnaissant pas sa voix, Samuel court vers Eli, quelqu'un m'appelle et lui dit, s'il t'appelle lui parle mon Seigneur, ton serviteur, écoute. Il a choisi quelqu'un comme Gédéon. Gédéon qui disait, non je suis le plus faible de ma maison, ma maison ne vient en Israël. Il lui dit, c'est moi qui t'ai choisi, va. Il ne se trompe jamais et Gédéon a réussi la mission. Il est venu à Marie. Il dit, Marie, je te choisis pour passer par toi et m'incarner physiquement sur la terre par mon Fils. Marie dit, qui suis-je Je ne suis qu'une basse servante. Qui suis-je Non, non, non, non, c'est moi qui t'ai choisi. Mon esprit viendra sur toi. Mon homme reviendra sur toi. Et mon esprit te couvrira. Le Saint-Esprit entrera en toi. La puissance du Très-Haut agira en travers de toi. Et tu enfanteras. Toi qui te sens. Incompétent, qu'il te soit insuffisant par rapport au choix, à l'appel à la mission que Dieu t'a donnée. J'ai une bonne nouvelle, notre roi divin ne se trompe jamais. Amen. Si tu as choisi, il sait que tu réussiras. Amen. Il sait que tu iras de l'avant. Il sait que cela réussira. On dit éco-sima. éco Ça réussira. Nous retournons dans notre texte de 1 Timothée 1, 17. 1 Timothée 1, 17. 1 Timothée 1, 17. La Bible nous rappelons, la Bible nous dit, au roi de tous les temps, immortel, impérissable, invisible, seul Dieu honneur et gloire à tout champ l'apôtre Paul reçoit une autre révélation de notre divin roi, il dit que notre divin roi ne meurt pas ne meurt pas il est impérissable impérissable il ne meurt pas, il est impérissable, ça veut dire que personne ne peut tuer le roi divin personne ne peut tuer Dieu personne ne peut le tuer Un jour, Esaïe 14 nous raconte une histoire. Un jour, il y a une histoire qu'Esaïe nous raconte, un secret enfoui. Esaïe 14, versets 12 à 15. La Bible dit, Comme tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu as été abattu, toi qui domptais les nations, tu te disais, je monterai au ciel. Je mon mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de la, de la rencontre, au plus profond du nord. Je monterai sur les hauteurs de nuages, je serai semblable au Très-Haut. Mais on t'a fait descendre au séjour de mort, au plus profond du gouffre. Esaïe nous raconte une histoire un jour au ciel. Il y a un astre brillant, fils de l'aurore, qui voulait monter au-dessus de Dieu, supplanter le roi divin. Ça veut dire, tu ne peux pas supplanter quelqu'un qui règne sans que tu l'aies abattu, tué. Tu dois le tuer pour le remplacer. Le jour où cette pensée est montée dans son esprit, il a été précipité, il a été renversé parce que notre divin roi ne meurt pas. Il est impérissable, il est impérissable. Personne ne peut le tuer, Satan ne peut pas tuer Dieu, ne peut pas tuer le roi divin, au ciel il n'a pas pu le faire, et Dieu a dit ok, tu peux me dire voilà, le ciel c'est mon trône, c'est mon royaume, tu n'as pas pu me tuer dans mon royaume, alors je te donne le royaume de la terre, la terre est ton royaume, je vais descendre dans ton royaume, il est venu dans le royaume du diable comme étant le fils. Le Seigneur Jésus, il s'est laissé prendre par le diable, il l'a amené à la croix, il l'a crucifié, il l'a amené dans le tombeau, il l'a tué parce qu'il pensait que voilà, j'ai maintenant le pouvoir de tuer Dieu. Mais ce qu'il ne savait pas que Dieu, le roi divin, ne meurt pas. Le troisième jour, il est ressuscité. On ne peut pas le tuer, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas le tuer. L'homme peut faire tout ce qu'il peut faire pour supprimer la, supprimer la présence de Dieu dans les écoles, dans les sociétés, dans les rues, partout. Vous pouvez tout essayer pour supprimer la présence de Dieu, pour tuer Dieu. C'est peine perdue. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Il ne meurt pas. C'est peine perdue. Il est impérissable impérissable il ne meurt pas il ne meurt pas il ne meurt pas troisièmement l'apôtre Paul nous dit également le roi divin est indestructible il est indestructible personne ne peut détruire le roi divin personne ne peut détruire le roi divin Moïse nous raconte une autre histoire merveilleuse dans la Bible toujours. Dans Genèse chapitre 11, Genèse chapitre 11, versets 1 à 9, Moïse nous livre un autre témoignage du passé. Moïse nous fait parler pour nous le passé. Quand nous n'existions pas encore, nous étions une masse informe quelque part, mais les choses se déroulaient déjà. Dans Genèse 11, versets 1 à 9, Moïse nous dit ceci, toute la terre parlait la même langue avec les mêmes mots. Partis de l'Est, ils trouvèrent une vallée auprès des Chinéas et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre Faisons donc des briques, cuissons-les au feu. La brique leur servit de pierre et de bitume leur servit de mortier. Ils dirent alors Bâtissons-nous donc une ville, une tour dont le sommet atteint le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne dispersions pas sur toute la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les humains. Le Seigneur dit « Ainsi ils sont un seul peuple, ils parlent tous la même langue. Ce n'est là que le commencement de leurs œuvres, maintenant. Rien ne les empêchera de réaliser tous leur projet. Descendons donc et la brûlons leur langue afin qu'ils ne comprennent plus la langue les uns les autres. Le Seigneur les dispersera de là sur toute la terre. » Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'a appelé du nom de Babylone, brouillage. Car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. C'est là que le Seigneur les dispersa sur toute la terre. Un jour, l'homme a fait une association pour bâtir une grande tour élevée, pour atteindre le sommet, là où il pensait que le roi divin était, et le détruire. Mais lorsque le roi divin l'a su, le roi divin est descendu, il a confondu les langues des hommes et il les a dispersés, parce que personne ne peut le détruire, rien ne lui échappe, personne ne peut le détruire, rien ne lui échappe. Il est indestructible, il est indestructible, il est indestructible, il est indestructible. Il est indestructible. Il est indestructible. Il est indestructible. Personne ne peut le détruire. Personne ne peut le détruire parce que notre divin roi, la Bible nous dit, qui s'entoure d'une lumière inaccessible. En Timothée 6, 16 nous dit, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Il s'est entouré d'une lumière que personne ne peut accéder. Il a bâti un système de défense plus que l'esquête. Vous voyez, lorsque on tirait des missiles, lorsqu'il y avait la guerre euh, Irak-Irak, ou lorsque euh, l'Irak a attaqué les Tawaits, ou lorsqu'on attaque Israël, il y, y, y a un système de défense aérienne qui empêche les missiles de pouvoir pénétrer dans les villes. C'est un système extraordinaire, mais qui finit toujours par avoir des petits trous. Mais Paul nous dit dans Timothée, que Dieu habite dans une lumière inaccessible. On ne peut le détruire parce que là où le roi divin est, il n'y a que lumière, il n'y a que lumière, il n'y a que lumière. Et aucun être n'étant lumière, il ne peut accéder là où est la lumière. Parce que nous sur terre, nous vivons dans les ténèbres et nous sommes dans les ténèbres. Même si on est sanctifié, nous avons le vieil homme en nous. Lui, il est lumière. Il n'y a pas de ténèbres, lui. Personne ne peut le voir et rester vivant. Personne ne peut le voir et rester vivant. Nous prenons un texte merveilleux de l'Exode chapitre 33. Toujours Moïse. Moïse a initié la notion de l'inaccessibilité de Dieu. Exode chapitre 33, verset 20 de la Bible dit. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face car l'être humain ne peut le voir et vivre. Personne ne peut le voir et rester vivant. Il faut mourir à soi pour vivre en Christ afin de voir son royaume. Personne ne peut le voir en étant vivant. Mais pour le voir, il faut mourir en Christ. C'est pour ça dit le royaume est en vous. Vous qui avez accepté le Christ, vous qui êtes morts à vous-même, vous pouvez voir ce royaume, comprendre ce royaume, voir le royaume, comprendre le royaume. Mais le roi, inaccessible. Il n'est que lumière. L'éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face comme l'homme ne peut me voir et vivre. Seul lui-même peut t'inviter. Il peut t'indiquer l'endroit où tu peux le voir et rester en vie. L'endroit où tu peux le voir et rester en vie, c'est l'endroit de son caractère. En s'étendant sur le rocher que Christ, le rocher de sa parole, il dit dans l'Exode 33, 21, il dit ceci, le Seigneur dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Exode 34, 2, il dit sois prêt au matin, dès le matin, tu monteras au mont Sinaï, tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Personne ne peut le voir et vivre, mais il peut te faire une faveur, de voir tant soit peu ce qu'il est, mais celui qui t'indique l'endroit où tu peux le voir. Ça veut dire que tu ne peux tricher. Le roi de la terre ont des, des palais et tout. Des palais de faim inaccessibles aux hommes. Mais on finit toujours un jour ou l'autre y accéder. Je me rappelle d'un grand terroriste qui s'est caché quelque part dans un pays. Bunker et autres. Pendant des années, on le cherchait. Mais un jour, on a fini par l'identifier. Et on est allé l'arracher, le tuer là. Par la femme et enfants parce que tu ne peux pas te cacher sur cette terre de façon indéfinie de tout cas on te trouvera mais notre Dieu le roi qui va là où il est c'est inaccessible inaccessible lequel de roi de la terre est comme cela il y a des, des rois, des chefs qui ont bâti des tours inaccessibles dans leur temps mais lorsqu'ils ont été renversés, les gens sont entrés, ils ont pillé ils ont détruit tout ce qu'il y avait de beau dans leur demeure inaccessible. Mais notre Dieu ne souffre pas de la destruction, ni de l'accessibilité. Personne ne peut y accéder là où il est. Mais celui qui t'indique l'endroit, et l'endroit où Dieu t'indique, où le roi divin t'indique pour qu'on soit peu, percevoir ce qu'il est, c'est cet endroit-là qu'on appelle sa gloire. Cet endroit-là qu'on appelle sa gloire. Exode 33, 22, il y a Moïse. « Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. » L'endroit où on peut percevoir le roi divin, c'est l'endroit de sa gloire. Ça veut dire que c'est l'endroit de sa présence, de la présence royale. Là où la présence de notre roi inaccessible se manifeste, là tu peux sentir Là, tu peux avoir une perception, non de son être, mais tu as une perception de son caractère, de ce qu'il est dans son essence profonde, de ce qu'il est dans son caractère. Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 4. Ésaïe 6, verset 4, la Bible nous dit « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et le pont de sa robe remplissait le temple. » Deux Séraphins s'étaient nés au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes. Deux ils se couvraient la face. Deux ils se couvraient les pieds. Et de deux ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Toute la terre est pleine de sa gloire. Le fondement des seuls était ébranlé par la voix de celui qui criait et la maison se remplissait de fumée. Là où sa présence se manifeste, Là, le caractère du roi imprègne l'atmosphère, imprègne les êtres, imprègne les choses. Et son nom est proclamé et sa grâce est accordée aux hommes. Dans l'Exode 34, versets 5 à 7, la Bible dit, Exode 34, 5 à 7, la Bible dit, « Et l'Éternel descendit dans la nuée, et c'était là avec lui, avec Moïse, prononçant le nom de l'Éternel. » Et l'Éternel passa devant lui, prononçant ces paroles, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce et en vérité, qui conserve sa grâce à mille générations. » qui pardonne le crime, la défection et le péché, mais ne laisse pas impuni poursuivant l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la troisième et la quatrième génération. Notre roi divin, habitant dans une lumière inaccessible, mais lorsqu'il fait la grâce à un homme de pouvoir le voir, il montre à l'homme son caractère, il montre à l'homme sa gloire. Et dans le caractère du roi divin il y a la miséricorde sa miséricorde sa compassion sa bonté sa fidélité et son amour lorsqu'il vient vers l'homme il vient vers l'homme en tant que roi divin il ne vient pas pour le condamner pour le punir ou pour l'enfoncer mais il vient à lui avec miséricorde il a pris Moïse il a mis Moïse sur un creux et il a mis la main, sa main sur Moïse. Et il a permis à Moïse de voir le dos. Parce qu'il voulait le préserver pour ne pas mourir. Mais pendant qu'il passait, notre Dieu, il s'adore lui-même, il a commencé à chanter. L'éternel est le Dieu compatissant. Riche en bonté, riche en bienveillance. Lui-même, il chantait concernant lui-même. Alléluia, notre Dieu aussi. Mais là, il vient montrer à Moïse, lorsque ma présence se manifeste, c'est mon caractère qui s'en découle. Mon caractère affecte l'atmosphère, affecte les choses. Et je te montre que je suis un Dieu de miséricorde. Je suis un Dieu de compassion. Ça veut dire que dans ta misère, dans tes problèmes, il va venir te tendre la main. Il va venir te secourir. Malgré qu'il est roi. Mais lorsqu'on crie à lui. Il dit, invoque moi, je te répondrai. Je te répondrai des grandes choses, des choses cachées. Je veux te dire, dans ton problème, tu as écrit à quelqu'un, non Tu as écrit à haut placé. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais répondu. Mais notre roi, pour te dire que ton problème là, ah, mais notre roi il l'a dit, quand tu as des problèmes, invoque moi, je te répondrai. Parce qu'il est compatissant. Compatissant. Il ne te laissera pas dans la misère de façon continue. En tout cas, il viendra pour te tirer de là. Parce qu'il a un Dieu également bon. Il a un Dieu bon. Il Santé écouter combien l'éternel est bon. Notre roi est bon. Et au-delà de cela, il est fidèle. Il est fidèle. Daniel s'est retrouvé dans la fausse oignon parce qu'il ne voulait pas adorer un autre roi. Il ne voulait pas se prosterner devant un autre roi. Daniel a dit Ok, si, mettez-nous là où vous souhaiterez. Si c'est la volonté de notre Dieu, nous mourrons. Mais si ce n'est pas sa volonté, il enverra son ange. On leur a mis dans la fournaise ardente. Comme notre roi divin est fidèle, qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé un quatrième homme, un ange, pour les secourir. Le roi divin est fidèle. Il est roi au ciel, lointain transcendant, mais il est également immanent. Il vient, il s'implique dans ta vie. Il s'implique dans ta vie. Quelle que soit la boue de ta vie, quelle que soit la pourriture de ta vie, quelle que soit l'horreur de ta vie, tu te regardes toi-même devant un miroir. Tu as honte de ta vie. Tu as honte de ton être. Oui, non, non, il dit, Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui vous sentez indignes, pourris et tout ce qui s'ensuit. Venez au roi divin et il va vous donner le repos. C'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Notre roi divin, il aime les hommes. Il vous aime de façon indéfinie, de façon pure, certaine, sans hypocrisie sans intérêt quelconque si ce n'est ton bonheur. Le roi humain te montrera de l'amour parce qu'il veut que tu te soumettes à lui. Il veut que tu appelles à obéir à ce qu'il te dit. Il veut te montrer, te donner pour acheter ton cœur. Mais le roi, il t'aime parce qu'il t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Le roi aime et au-delà de ça, il dit Père, là où je suis, je veux que ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi. Il partage également son trône avec les humains que nous sommes, parce que le roi divin, il aime l'homme. Voilà le roi que nous servons. Voilà le divin roi que nous adorons. Voilà le divin roi devant qui nous nous prosternons. Et quand Moïse a vu tout cela, Moïse est prosterné. Moïse est prosterné. Moïse est pros prosterné. Parce que quand on voit le roi, on voit le caractère du roi. Exode 34, 8 à 9, la Bible dit, Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Il dit, Seigneur, je t'en prie, si je trouvais grâce à tes yeux d'être marché parmi nous, car c'est un peuple rétif, tu pardonneras notre faute et notre péché. Tu feras de nous ton patrimoine. Et quand on le voit dans son caractère, c'est le lieu également où les miracles et les signes deviennent possibles. Exode 34, 10, il est dit, il répondit Voici, je fais une alliance en présence de tout ton peuple. Je ferai des miracles qui n'ont encore eu lieu dans aucun pays, sur aucune nation. Et tout le peuple qui t'entoure verra l'œuvre de l'Éternel, car c'est une chose redoutable. Que celle que je fais avec toi là où le roi divin apparaît là où sa gloire amène son caractère les ennemis sont vaincus et chassés les démons s'enfuient les puissants de ténèbres reculent exode 34 11 il dit à moïse prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui je vais chasser de devant toi l'Amoréa, le cananéen, le Hétien, le Férésien, les Éviens et les Jérousiens. Ça veut dire que c'est le roi vivant qui combattra pour toi. Il combat pour les siens. Il met la main à la pâte. il combat pour les siens. Et lorsque le roi également apparaît, l'on reçoit la force, le courage et la puissance de renverser les autels des alliances contraires. Il dit à Moïse, exode 34-16, il dit « Garde-toi de traiter avec les habitants du pays contre lequel tu marches, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de vous. Au contraire, leurs hôtels vous les renverserez, leurs colonnes vous les briserez, et leurs idoles vous les abattrez. Car tu ne te posteras point. Devant un autre Dieu, parce que l'éternel se nomme le jaloux. Il est un Dieu jaloux. Lorsque son caractère se manifeste, lorsqu'on goûte de sa miséricorde, on goûte de sa bonté, de sa fidélité, de sa compassion, on goûte de son amour, on voit que son jugement, ce n'est pas un jugement rabaissant, ce n'est pas un jugement réducteur, mais c'est un jugement qui relève. On reçoit la force. Le courage et la puissance Pour renverser les hôtels Des alliances Quelles que soient les alliances conclues par les familles Dans les temps anciens Lorsque l'on découvre le roi divin, On sait qu'en lui, par lui Et avec lui, nous pouvons Changer les choses Nous pouvons renverser les alliances Nous pouvons introduire Les membres de nos familles Dans une alliance nouvelle Dans une alliance nouvelle C'est pour ça il pouvait que dire en venant je viens avec vous, avec une nouvelle alliance. L'alliance où je veux régner sur la terre. Ce qu'il n'a pas dit à Israël, il voulait le faire à Israël. Mais Israël a dit, que nous ayons un roi comme les autres nations. Il leur a dit, ok, il me rejette Samuel, ne pleure pas, il me rejette. Je veux leur donner un roi, il leur a donné Samuel. Mais lorsque le Christ veut lui dire, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Ça veut dire que dites... Nous ne voulons pas d'un autre roi régnant sur nous. Nous ne voulons que toi, le roi divin pour régner sur nous. Pour régner sur nous. Lorsque tu pries le notre Père, c'est ce que tu demandes à Dieu Règne, Roi incorruptible, règne, Roi immortel, règne, Roi indescriptible et donne-moi la ton caractère, manifeste ta miséricorde, ta bonté, ta fidélité et entre dans ma vie, en oh, Père le divin en père de la donne-moi la force de renverser les autels, donne-moi la force de te représenter correctement sur cette terre et d'amener ta volonté à se réaliser. C'est un roi qui partage son trône. Lequel, le roi de la terre, partage son trône avec ses sujets Tel est le roi que nous servons. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci Père pour, pour la parole, ta parole. La Bible nous dit, il a envoya sa parole et la parole le guérit. Seigneur, tu as promis que lorsque l'on parle de ton royaume, les miracles s'effondrent. Lorsqu'on parle de ton royaume, les délivrances s'effondrent. Seigneur, aujourd'hui, il t'a plu de vouloir nous visiter dans la douceur. Comme tu l'as fait pour Moïse. Tu n'es pas venu le brutaliser. Parce qu'on ne brutalise pas une âme qui est déjà déchirée. On ne brutalise pas une âme qui est sous dépression. On ne brutalise pas une âme qui est déçue par les hommes, dont le cœur est brisé, meurtri. Mais on vient avec douceur. On vient avec amour. Il merci Seigneur Jésus tu es les paroles de la vie Jésus tu es les paroles de la vie merci Seigneur Jésus tu es les paroles de la vie oh, oh. Roi, tu as les paroles de, de la vie, vie. c'est toi que je veux louer. Pendant que nous sommes en train de chanter, je te laisse continuer avec lui. le Saint-Esprit, avec le roi divin. Il est avec toi, il continue avec toi. Avec nous. nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. À qui nous arrivons à la fin de notre culte. Si le Père t'a touché, tu as mis à cœur quelque chose pour sa maison. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Le numéro de camp de l'église, vous l'avez Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes pour ceux qui ont besoin des enveloppes. Les enveloppes se trouvent derrière. Oui, Joyce, les enveloppes se trouvent derrière. Amen. Jésus, à qui qui nous. Tu es mon Papa éternel Acquérions-nous Tu es notre roi tout puissant Acquérions-nous Acquérions Tu es notre roi immortel Acquérions-nous, Acquérions oh roi, Acquérions-nous, Acquérions oh Jésus Acquérions-nous, Acquérions oh, Seigneur Acquérions-nous Acquérions We as les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 amen amen amen amen voilà nous sommes arrivés à la fin de notre culte juste quelques communiqués à partir de demain nous allons commencer à nous allons rajouter un autre programme dans nos programmes habituels ça sera essentiellement le lundi et le mardi nous serons en prière de 19h à 20h le lundi et le mardi en prière de 19h à 20h. Ça sera ce qu'on appelle HT19, l'heure des transactions divines. HT19, l'heure des transactions divines. Ça sera à partir de demain, de 19h à 20h. Ça sera de façon connectée, connectée via Facebook, connectée. Certainement, on sera peut-être pas visible. Vous entendrez simplement la voix parce que nous voulons que nous puissions prier, que nous puissions prier que nous puissions prier. Il y aura un temps de lecture de la parole, nous allons faire comme les nuits de la parole, nous prierons avec la parole, mais simplement prier. Peu de louanges, pas d'exhortation, pas de prédication. simplement prier. De 19h à 20h, HT19, l'heure des transactions divines. C'est la dernière semaine avant la rentrée, nous voulons préparer la rentrée de nos enfants dans la prière. Mardi, lundi et mardi, Mercredi, nous gardons notre intercession dans le lieu secret, ici en présentiel et en distanciel, de 19h à 20h30, comme dans nos habitudes. Jeudi, nous gardons nos cours d'affermissement, de 19h à 20h30 sur Zoom. Euh, vendredi, nous gardons à l'école de la Sagesse, de 19h à 20h30, et en septembre... Vous allez recevoir encore d'autres directives en septembre parce que nous voulons que l'Église puisse prier. L'Église puisse prier. Je vous, euh, je vous exhorte vivement, vivement à prier, vivement à prier. Nous sommes en train de voir le vendredi le type d'attaque que l'ennemi orchestre contre nos vies. Je vous exhorte vivement à prier. Ce n'est pas un programme que nous avons lancé comme ça, c'est parce que nous avons reçu des instructions pour ça. Bien-aimés, l'Église doit prier. Ne dormez pas, relevez-vous et priez. Notre ennemi, le diable, notre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait, résistez-lui avec une foi ferme. Et la prière associée aux gens permet de donner la puissance à notre foi pour résister à l'ennemi. Priez, priez, priez. Et une dernière chose également, euh, la réunion des ouvriers ce dimanche prochain. Dimanche prochain, on aura la réunion des ouvriers après le, le culte. Il y aura, vous avez déjà reçu euh, les invitations avec euh, l'ordre du jour. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il y a quelque chose qui est prévu. Alléluia. Dagaleban. Bon dimanche à tout le monde, d'un galémane, d'un